Mes chers camarades, c'est avec une immense joie et une énorme reconnaissance envers vous. Grâce à vous ma chaîne vient de dépasser les 1000 abonnés. Merci, merci et encore merci de votre participation à travers vos commentaires intéressants, vos likes, ainsi que vos partages. Les commentaires sur une vidéo qui vous aide. C'est une expérience agréable et enrichissante ma joie est comblée grâce à vous. J'ai commencé de zéro aujourd'hui je dépasse les 1000 abonnés et cela ne fait que commencer. Que du bonheur. Je vous remercie mes chers camarades. Je continuerai à vous faire des vidéos pour vous apprendre des petits trucs pour vous simplifier la vie. Des astuces faciles à utiliser et économiques et surtout qui vous font gagner du temps et de l'argent car la vie est de plus en plus dure pour tout le monde. Donnez votre avis, c'est très important si vous avez pratiqué ces astuces. Si vous avez d'autres astuces que l'on n'a pas mentionnées dans les vidéos. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire et d'activer la notification. Je vous remercie aussi de partager toute vidéo de ma chaîne avec vos amis. Voilà je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Tous mes remerciements chers camarades du fond du cœur. Aidons-nous comme nous le pouvons même si cela sont de petites choses. A bientôt dans ma prochaine vidéo chers camarades. <t 'en>